Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type de fond d'écran. J'ouvre le logiciel Inkscape. J'active également l'outil pour avoir les raccourcis clavier. Et dans Inkscape, je vais dans Fichier, Nouveau et je sélectionne Desktop 1024-768. Je ferme ce document. Je mets celui-ci en grand qui a les bonnes dimensions. Je vais cliquer sur Ajuster la page à la fenêtre. Je sélectionne l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Alors Je vais mettre le cercle ici en appuyant sur CTRL. Voilà, flèche noire. Avant ça, je clique sur Éditer les nœuds et je convertis mon objet en chemin. Voilà, je reclique sur flèche noire de façon ici à pouvoir changer la longueur. Donc je vais mettre 20 et changer la hauteur et je mets 20 en X on va mettre 10, et en Y, 740. Je vais maintenant aller dans édition, cloner, créer un pavage avec des clones. Alors par ligne, on va mettre 60, par colonne on met 45. Dans translation, donc translation en X par ligne 0, translation en X par colonne 20, translation en Y par ligne 20, translation en Y par colonne 60 et je clique sur créer des clones donc je peux fermer cette fenêtre j'appuie sur moins pour dézoomer je supprime donc le cercle qui est sélectionné c'est mon vraiment c'est mon clone c'est mon objet référence pour les clones ici créés et bien je le supprime j'appuie sur supprimer donc là c'est un petit peu long parce que tous les clones sont déliés voilà c'est fait je fais avec l'outil flèche noire un rectangle de sélection, je vais combiner ces objets, chemin combiné voilà et je vais dans édition inverser la sélection pour supprimer tous ces cercles dont je n'ai pas besoin donc je clique sur supprimer. Je vais faire un petit rectangle ici qui va se placer au dessus des cercles. Avec l'outil flèche noire je refais un rectangle de sélection. J'ai maintenant les deux objets sélectionnés et je vais dans chemin et je fais exclusion. Alors pour voir ce que ça donne je vais mettre une petite couleur rouge vive. Voilà, Voilà l'objet que je voulais créer. Je vais le placer sur le côté comme ceci. Je vais aller dans la palette éditer les couleurs de l'objet et je clique ici sur remplissage indéfini. Pour le fond, pour le contour, on va supprimer le contour. Donc cet objet, on va en créer, on va créer un premier clone qu'on va disposer dans la page ici. Je sélectionne page, centré donc sur l'axe vertical et centré sur l'axe horizontal. Je vais cliquer maintenant sur la, la palette éditer les couleurs de l'objet. Dans le fond, je clique maintenant sur dégradé radial. Alors je vais éditer le dégradé radial, je clique ici, donc ça c'est la couleur ici, on voit bien c'est la couleur noire au centre, Et bien, je vais mettre un petit blanc cassé, je sélectionne la couleur ici terminale, alors c'est un noir mais avec un alpha 0, c'est pour ça qu'ici on, le... on voit le fond blanc, donc je monte l'alpha à 255, mais au lieu d'avoir un noir je vais mettre un petit gris, comme ceci, voilà je ferme tout ça, je vais ici dans les préférences du document je vais changer la couleur de fond, je vais mettre un petit gris très foncé ou voilà comme ceci et j'oublie pas ici un alpha de mettre un alpha 255 ce qui permettra donc quand j'exporterai cette image d'avoir non pas une transparence mais bien la couleur gris foncé donc on peut dire que là on voit les choses qui prennent un petit peu forme petit souci donc je sélectionne ici euh, mon objet que j'avais mis sur le côté je recrée un clone je vais l'aligner correctement donc toujours par rapport à la page verticalement horizontalement je vais lui mettre une couleur noire dans la palette remplissage et contours je vais mettre un flou à euh, je crois que c'est 1 non c'est un peu fort je vais mettre 0,2 et je vais placer cet objet à l'arrière-plan en cliquant ici et avec les flèches je vais déplacer cet objet vers le bas j'ai pas l'impression que ça marche alors ça ne fonctionne pas mais c'est pas grave je sélectionne l'objet de devant et je vais le monter avec les flèches alors je zoome un peu pour voir ce que ça donne voilà on voit bien la petite ombre ici c'est pas mal alors je clique sur vous voyez un petit souci de rafraîchissement je vais cliquer ici sur ajuster la sélection à la fenêtre je vais sélectionner ici l'outil euh, créer et éditer des dégradés pour un petit peu mieux travailler mon dégradé donc en cliquant sur la ligne bleue ici je vais rajouter deux petites couleurs voilà donc là je vais mettre en bout je sélectionne ici le petit cercle je vais mettre un gris foncé, là un gris un peu plus clair et là je vais mettre ce gris ici peut-être pas celui-là, Voilà celui-là, non voilà je vais descendre un petit peu ça et ça je clique ici sur cette poignée j'appuie sur Ctrl et j'éloigne et celle là je vais la descendre un peu plus vers le bas ceci voilà maintenant tout simplement je vais exporter je vais dans fichier exporter en bitmap donc on avait dit c'était voilà c'est la page que je vais exporter c'est 1024 donc automatiquement voilà inkscape mais ici à 90 la 768 c'est parfait je fais exporter donc je vais rentrer un nom de fichier fond Exporter, alors j'aurais peut-être dû d'abord faire parcourir pour le mettre sur le bureau, j'enregistre, exporter, on va vérifier maintenant ce que cela donne, je double clique, et voilà, voilà pour ce petit tuto, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.